ambiance chaleureuse, de générosité, de volonté, c'est vraiment extraordinaire d'être à leur côté. C'est une leçon de, de courage, de volonté pour toute la, toutes les personnes qui peuvent voir ce, ce type de compétition. Je trouve ça extraordinaire et c'est vraiment une émotion grande pour moi. Pour nous, c'est une, une étape importante, ça fait longtemps qu'on s'intéresse au, au handicap, à la pratique de, de l'escalade pour les personnes en situation de handicap. Beaucoup de clubs accueillent des, des personnes en situation de handicap, mais c'est la première fois où on arrive à organiser un championnat de France, à décerner des titres de champion de France dans, dans, dans plusieurs catégories et c'est juste l'aboutissement d'une longue histoire. Le côté décisif, c'est surtout la, le sélectif pour les championnats du monde. On a passé des critères de sélection qui sont être champion de France plus réaliser les deux voies de qualification. Alors, en quoi c'est difficile encore aujourd'hui C'est surtout que c'est le premier champion de France. Alors, en tant que premier champion de France, ils sont tous motivés à être le premier champion de France euh, en diescalade de l'histoire. coureur De, de compétition handy doit, doit éviter les obstacles trop techniques, trop physiques. Voilà, donc euh, pas trop de pièges. Hein. L'idée c'est de leur permettre de s'exprimer. Et en fait, on voit que dès lors que les, les athlètes, euh, les grimpeurs et les grimpeuses s'expriment, réussissent à monter, à passer la moitié de la voie, etc., le public tout d'un coup ça monte, ça monte, ça monte. Le grimpeur il est poussé par ça et, et là c'est vraiment vraiment vraiment fabuleux. Et voilà, ça sera certainement euh, les points forts de, des, des finales en vie à, sur le championnat du monde. Ce sera un, un moment très très fort à pas louper, c'est sûr. En escalade, on a donc euh, une première catégorie qui sont les euh, amputés jambes euh, uniques quel que soit euh, le lieu d'amputation, euh, l'utilisation ou non de la prothèse. Ensuite, on a euh, les amputés bras. Euh, on a créé deux catégories, amputés bras au niveau de l'épaule et euh, amputés bras au niveau du bras ou de l'avant-bras. Là par contre, la prothèse est interdite. Euh, on a ensuite les euh, déficients visuels, hein, classés en trois catégories, BA, B2, B3. B1 étant les euh, complètement aveugles. Et enfin la grande catégorie, euh, déficients physiques et neurologiques, classés aussi en déficients euh, NPD1, NPD2 et NPD3. NPD3 étant les moins déficients euh, et NPD1 les plus donc, déficients. Les athlètes handy sont vraiment euh, exceptionnellement... Euh résistant, endurant. je vais dire euh, endurant parce qu'ils sont capables d'aller sur des, des longueurs d'efforts, euh, même si l'effort est moindre en intensité, ils sont vraiment très résistants et ça fait vraiment mal dans les bras, vraiment, vraiment. Alors que chez le Valide, en fait, il accélère, donc dès que ça ne va plus, euh, c'est voilà, vraiment pas, euh, pas du tout pareil. un beau sport à part entière quasiment, l'escalade en 10, ça reste de l'escalade mais il mais y a un plus.